Envie de nouveaux horizons Envie d'aventure Envie de contribuer à la construction d'un nouveau monde Rejoignez la SM et participez à la dernière phase de la colonisation de Mars et de la ceinture d'astéroïdes. Objectif million de colon. Nous avons besoin de vous. SOS, SOS, nous sommes en danger. Nous sommes agressés par une force inconnue un appel à l'aide RS16